Chers traders et investisseurs, jeudi 9 juillet, bonjour. Alors les marchés sont dans une totale incertitude. Ils oscillent entre espoir de reprise et crise sanitaire qui ne s'arrange vraiment pas, en particulier de l'autre côté de l'Atlantique. Donc ça monte, ça descend, ça remonte, etc., etc. Encore une fois, les Américains donneront sans doute et peut-être, peut-être et sans doute le « là » Avec en particulier les chiffres du chômage à 14h30, mais à l'heure à laquelle nous enregistrons, c'est-à-dire tout juste après, ceci était comme attendu, donc ça n'a rien fait bouger du tout. Nous attendons avec impatience, pour ne rien vous cacher, les premiers chiffres des sociétés américaines Q2, qui vont sortir, je crois, en tout début de semaine prochaine. Donc en attendant, nous sommes ballottés au gré des vents. Et bien évidemment, il est toujours strictement, fortement déconseillé de faire le moindre swing trading. Veuillez patienter. Seul le day trading est roi. Dans ce contexte difficile, nous avons été assez actifs ce matin. Oui, pour le swing trading, autant aller au casino, vous aurez plus de plaisir, plus de lumière, plus de musique. Et peut-être plus de chances de gagner. Donc, je disais que nous avons été assez actifs ce matin. Nous avons réalisé 8 trades gagnants sur 8 accompagnés de 4 médailles. Espérons un après-midi aussi actif. Nous vous souhaitons à tous d'excellents trades, une très bonne journée et à demain.